Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 45 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à London 2012 Donc euh, ce sont les jeux officiels de, bah, des jeux olympiques 2012 à Londres Donc euh, on va voir un petit peu tous les jeux qui nous donnent à faire, c'est assez fun euh, Donc normalement toutes les épreuves y sont, la plupart Donc c'est parti, appuyez sur Start, donc il est en français Voilà, les jeux... donc c'est les jeux officiels comme j'ai dit On va faire, on va regarder déjà les paramètres voir si on peut gratter quelque chose ouais non la 3D je sais pas ce que c'est quelque graphisme on est au maximum on a élevé donc c'est bon c'est parti donc on va allez c'est parti on va faire des épreuves on va choisir euh... on va choisir quelque chose de déjà à tout près donc l'épreuve celle-ci là hop là on va te faire on va faire ces quatre épreuves en facile en individuel et on va choisir la France donc voilà c'est parti la France. On va commencer par de l'athlétisme, terrain. Alors... Donc, Olympic Stadium, normal. Donc voilà. Alors, les commentaires sont pas en français, hein. Comme la plupart, euh, la plupart des grands jeux comme ça commentés, ils s'embêtent pas à mettre les commentaires en français, je sais pas pourquoi. Alors, celle-là, il là, existe en version française, mais les commentaires sont en anglais. Il n'y a pas moyen, il euh, n'existe pas. Donc, les commandes. Mmh, hop, on appuie sur A, sur espace, et la souris. Et on donne de, de la hauteur. Donc, voilà, donc, longueur. Donc, on garde en contrainte celui d'acticiel. Donc, on est français, hein, comme on a choisi au début. Donc, c'est parti. Ah, alors on, on, on essaye de pas trop aller dans le rouge Donc alors on a la petite barre, on appuie sur espace tac, tac, tac, tac. Donc là la vitesse est bloquée Maintenant il faut que je clique Et je viens de rater mon saut Donc on avait la, la petite barre donc, euh, Qui nous indique notre vitesse Donc on essaye d'être au maximum dans le vert Sans être dans le rouge Et euh, dès que la vitesse est bloquée Ça sert plus à rien d'appuyer sur espace Et euh, là il faut, faut tâter de la souris pour donner un bon angle Et, et sauter. Donc là voilà on essaye d'être dans le vert Magnifique, magnifique, magnifique, Hop là, hop là, hop là donc, vitesse bloquée. J'essaye de cliquer. Ah, j'essaye de cliquer partout, ça marche pas. Alors que je prenne un peu la main sur ce, sur les commandes parce que c'est une, une série de preuves que je n'ai pas faites du tout. Donc là, avec la souris, c'est un petit peu chiant à apprendre. Ah, attendez, on va essayer. Donc là, la vitesse est bloquée. Asie, ce que je donne. À... Non, non, non, ça, ça saute pas. Bon, on, a, on doit avoir 6 essais. Hein. Voilà, on a 6 essais donc c'est plutôt... Euh, c'est plutôt rapide, c'est plutôt sympa. Donc euh, donc même si on se plante, ils vont garder notre meilleure performance. Allez, allez, allez, monte, monte, monte, monte, monte. Donc la vitesse bloquée, ça y est. Est-ce que je vais y arriver Eh non, j'y arrive pas. Bon, oh, c'est pas très bien parti. On va essayer de, de moins réussir un saut. Je ne sais pas trop comment y arriver, je vais appuyer sur tout ce que je peux. Ah ça y est, il a sauté. Ah donc là voilà, ça, ça me fait déjà une distance, c'est déjà pas mal. Alors, plus ah non mais il y a une faute Ah non je suis en faute J'ai pas vu, j'ai même pas fait, fait gaffe Donc voilà, donc, euh, donc, déjà je suis en faute, on va essayer de refaire la même chose mais en plus haut. Hop là, trop haut. Ouais, Donc j'ai un vieux score tout pourri, voilà, 3m62. Ah, ça m'étonnerait que je gagne, je vais rien gagner du tout sur cette épreuve. Donc voilà, je suis dernier en plus, Là, ils ont fixé ce mètres les autres. Donc il y a un petit classement de médailles pour les quatre épreuves, donc c'est plutôt sympa. On n'a pas joué la carrière mode olympique, mais si on l'avait fait, donc on aurait eu toutes les épreuves dans toutes les disciplines. Il y aurait eu le vrai classement de médailles, c'est euh, intéressant comme ça. C'est intéressant d'avoir un classement pour, pour jouer contre d'autres scores. Quoi. Voilà, lancer du javelot, homme. Alors, pareil. On fait comme ça. On court, hein, puis on forward, on ça se passe. On déplace en arrière. On déplace vers le bas pour aller en arrière. Et on... le lance vers le haut après. Pour aller pour le lancer, tout simplement. Donc Donc voilà, on va passer du ]ですね d'actifiel. Je ne veux pas faire du didacticiel à chaque fois. On marquera le javelot qui... Ok, <rire> ouais, il, est il est très, très léger. <rire> en même temps, on voit les muscles du mec. Hein. On voit qu'il lance du javelot. Donc alors, j'appuie sur espace. Pour donner de la vitesse. Ma vitesse bloquée. Et là, il faut que je tire. Et, allez, non. D'accord. Donc en fait, il ne faut pas que je dépasse la ligne blanche, là. Voilà. Il aurait fallu que mon, que mon élan s'arrête sur cette ligne, avant cette ligne. Et donc que le jeu soit lancé avant évidemment. Donc on va réessayer. Allez, non, vas-y je le mets en arrière, vas-y. Allez. Donc celui-là est bon. C'est plutôt sympa. Donc ça me fait déjà un petit score même si je suis pas premier du tout. On va réessayer. Go, Allez. On va essayer de faire mieux. <rire> Vitesse bloquée. Allez, on recule et on lance. Foul. Oh non Ah non, parce que euh, j'ai dépassé la ligne après l'avoir lancé. Regardez, et hop. Ah là là. Et donc du coup, bah non, ça, ça, ça, ça va pas compter. Donc compte en tant que faute, il faut pas Just que je dépasser cette ligne. Donc il faut que je prévoie la ligne un peu plus, un peu plus avant. C'est pour ça qu'il y a un petit point là par terre. Oh non, j'ai encore dépassé. Ah, mes scores sont pas magnifiques. Hein. Oh, regardez ça. Oh, c'était pas loin. Ah, il me reste encore un essai. On va essayer de, de le faire bien. Allez, allez, allez. Donc voilà, la vitesse est bloquée. Elle est, elle est très bonne, elle est très bonne. Voilà, il est bien lancé, nickel, nickel, nickel, nickel. 81-60. Ah bah là, je suis passé le premier. Allez ah, on a encore un essai. J'avais pas fait attention, on en a encore un. Donc on va essayer de, de faire encore mieux. Allez. Ah oh non, faute Oh non, ça aussi c'est cité. Regardez, oh non Regardez, j'ai, passé la ligne, voilà j'ai passé la ligne à ce moment-là. Oh, il aurait pu rester derrière quand même, mais il était pas là. Mais bon, j'ai gagné puisque j'ai fait le meilleur des, euh, des lancers. C'est pas très compliqué, on s'est mis en facile, donc. Les scores sont pas non plus super arrivés. Sans longueur, il aurait fallu que j'arrive à, à comprendre comment, comment on fait. Alors, athlétisme terrain. Qu'est-ce qu'on va faire alors là-haut, là-haut, il nous donne quelques 20 infos 20 sur, un, sur les épreuves. Saut en hauteur femme. D'accord. Alors le saut en hauteur. Si je me rappelle bien, c'est la, voilà, la barre qui est là. Et donc, il faut sauter en hauteur, tout simplement, sans perche. Alors, on fait comme ça. On appuie sur A. On saute comme ça et on lève les jambes en appuyant sur Espace. Ok. Donc là, il va falloir courir et sauter au bon moment et bien, bien lever les pieds aussi. Ouais. <rire> là, on peut appuyer sur X pour vous faire des saluts à la foule. Mmh. C'est une petite animation qui est sympa. Alors. Je l'avais déjà vu, mais euh... là, on l'a pas fait, mais on essayera peut-être. Il faut, faut le faire au bon moment. Alors là, oh, il est magnifique déjà le premier saut. Oui, oui, non, non, non, oh, non, j'ai touché, j'aurais dû lever les pieds. J'ai complètement zappé de lever les pieds, ah il aurait été magnifique Donc on a, on a pu choisir la hauteur de la barre qu'on voulait hein. Je le fais, je le signale, euh, on pouvait choisir Voilà, hop, ah voilà carrément foiré C'est pour ça qu'on a plusieurs essais parce qu'on peut arriver à se foirer Heureusement que c'est pas du premier coup parce que j'aurais tout perdu Ah déjà le saut raté il n'est pas passé du tout, il n'est même pas noté. No... Pour l'instant. Ah bah d'accord, non mais j'ai perdu, d'accord. Non, non, mais en fait, euh, non, non, il n'y avait que 3 essais, ok. Voilà, athlétisme terrain. <rire> ah, j'ai rien capté, je, crois, je pensais qu'il y avait 6 essais, mais non. Donc lancer du poids homme, oh, on va essayer de le rattraper sur ça. Allez. Alors départ, on appuie sur espace. On sur A et on clique. Donc en fait, il faut accumuler de la puissance, c'est lancer de poids, c'est la grosse boule, hein. la grosse boule de pétanque que vous avez dans la main. Donc, voilà, j'appuie sur A, j'accumule. Attendez. Ah, c'est enfin, parti, j'accumule de la puissance, j'accumule, j'accumule comme un fou. Là, je mets vers ah d'accord. Et je clique dès que dès que j'ai le bon angle. Que je donc c'est un angle qui descend. Il faut que je clique au bon moment. Alors je, comme je ne connais pas l'angle parfait. 1, 2, 1. Donc on accumule la force au maximum. Allez, l'angle. Allez. Ah il est trop bas. Voilà, donc on a fait un peu moins tout à l'heure. Bon là on a bien 6 essais, c'est marqué 1 essai. Donc 3, 2, 1. Voilà, on accumule la puissance. Et on va essayer de le faire un peu plus haut là. Angle faible encore. 17,67, c'est déjà, déjà un peu mieux Bon j'améliore mon record normal. Je suis premier pour l'instant sur mon 17,67. Donc quoi, voilà, les adversaires sont pas très très forts puisque j'ai un angle faible quand même. Hop là, on va essayer de le faire encore plus haut. Bon angle. Ah bah bon angle. Oula, ralenti. Magnifique. Ouh, presque record. 22. 27. Donc là, c'est plutôt pas mal. On va essayer de le refaire. Allez. Hop, hop, hop. Ah merde. Ah bah non, angle faible Voilà oh mais ça, Je pense que ça me suffira pour gagner Ah bah non, il en reste encore un On va essayer encore une fois On a du mal à compter les essais quand on joue C'est un. Euh, ça passe assez euh, Assez rapidement Mais là je pensais que j'avais fini Bon angle Voilà, super bon angle Ah bah j'ai battu le record Le record olympique Je crois Nouveau record olympique, voilà. Normal. Donc voilà, on ne va, va pas aller plus loin sur, euh, sur les Jeux, donc voilà, j'ai gagné. On a, fait, on a fait nos quatre épreuves, ça vous montre un peu le, les disciplines. donc il y a aussi la natation, il y a aussi toutes les autres épreuves, même les tirs à l'arc, tout ça. Donc c'est plutôt bien fait, euh, c'est plutôt intéressant si on aime les Jeux olympiques. Donc voilà, on, on en restera là pour les Jeux olympiques de Londres 2012.